Bonjour Aujourd'hui, il mm -hmm. fait très beau. Alors, j'ai pris mon vélo et je vais mm -hmm. aller dans mm -hmm. une petite ville qui s'appelle Time. Vous allez voir, elle est très typique. Vous me suivez je me trouve maintenant à Hitchtagne à Hitchtagne il y a énormément de maisons à colombages les colombages ce sont ces poutres de bois qui forment la structure de la maison Ici les poutres sont peintes en vert avec un petit liseré bleu. Ici les poutres sont peintes en rouge. Ici les poutres sont peintes en gris avec un petit liseré rouge. Ici les poutres sont peintes en marron. L'intérieur des colombages est rempli de torchis ou de briques. Le torchis est un mélange de terre et de paille. Des briques, des briques Voici les maisons de la place centrale. Une maison est particulièrement bien décorée avec des sculptures sur les poutres. Au-dessus de certaines maisons, on trouve des écussons qui indiquent qu'un artisan y habitait. Ici un menuisier, ici aussi un menuisier. Un magnifique portail tout en bois. Les fondations sont en pierre. On accède aux maisons par un petit escalier. Les portes et les fenêtres sont très joliment décorées. Une porte, une autre porte, une fenêtre, deux fenêtres, une fenêtre, une fenêtre. Il y a aussi un château et une tour. La tour de la sorcière. On raconte qu'une sorcière y a été enfermée et brûlée. Voilà, la visite est terminée. Au revoir